Bonjour, Nathalie Desmarais, directrice de l'agence Immobilier à Montargis, présente sur le secteur depuis août 2004 et située donc au 1 avenue Louis-Maurice Chautan euh, à Montargis, quartier-gare. Montargis est une région euh, rurale avec une euh, grande majorité de maisons. Euh, les appartements sont beaucoup moins courants, mais beaucoup plus concentrés sur la ville même de Montargis. Au niveau du prix moyen, euh, ben, tout ça va dépendre du secteur, bien évidemment, de la qualité du bien. Hein, C'est toujours pareil, une bonne estimation, il faut qu'on se déplace et qu'on la visualise. Aujourd'hui, Montargis est une ville de province située dans le Loiret, dans le 45. Elle est située à 120 km de Paris et appelée aussi la petite Venise du Gatinet. Elle est bordée par le canal de Briard, le Loin. Elle est traversée également par la fameuse Nationale 7, hein, très connue, où avant tous les voyageurs passaient par Montargis pour visiter cette ville. Donc à Montargis, il fait bon vivre, il est bon de se ressourcer à la campagne. Comme je l'ai dit auparavant, la proximité de Paris fait que Montargis aujourd'hui, reste une ville très attractive pour beaucoup de Parisiens euh, qui souhaitent s'y installer et euh, qu'à 1h10, hein, bien évidemment, de, de Paris en train, de grosses usines comme par exemple Unchinson, Sanofi et bien d'autres euh, permettent de rendre notre campagne dynamique et euh, voilà venir se ressourcer, euh, le verre, la campagne, les petits oiseaux le calme. Mesdames, messieurs, que vous soyez vendeur, acquéreur, locataire ou bailleurs, venez pousser la porte de notre agence et nous vous accompagnerons au mieux dans votre projet tel qu'il soit. À bientôt